Le volume des données informatiques explose. En 2020, chaque personne, chaque seconde, générera 1,7 MB de données. C'est énorme Moteurs de recherche, réseaux sociaux, objets connectés... Les données ont-elles pris contrôle de nos vies Pour vous, c'est Big Data ou Big Brother Pour moi, le Big Data, c'est une manne d'opportunités avec des technologies innovantes à même de gérer, digérer et valoriser ces mégadonnées. J'y vois un énorme potentiel d'innovation au service de l'humain dans le domaine de la santé. J'y vois une future carrière en tant que data scientist. Mon stage de 3 mois m'a permis de travailler sur des projets informatiques complexes et concrets pour compléter ma formation académique. C'était mon premier séjour en Allemagne, un peu surprenant avec des parents backpackers avec qui j'ai déjà voyagé dans une quarantaine de pays. Une quinzaine de nationalités se côtoient dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. C'était humainement très enrichissant et ça m'a donné envie de travailler dans des projets à contexte international. Le volume de données mondiales double tous les trois ans. Mon prochain défi, les transformer en information au sein de votre entreprise. Qu'en dites-vous